Good morning. ALAI, DANI NONTUS ROA aujourd'hui, ELELU NISHMAT, AVAMOR DECHAI BEN YITZRAI VEFANI DAVID, Ben VEN VARTO DABATZAL AFRITINA, EED VRABAT ESTER. S'il vous s'y vous aussi, du din prochain étude de MESHNA. Il y a 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui, MESHARD NADARIM PAR IGBET MESHNA ALEF. VE ELU MUTARIN, CHULIN SHAUCHAL LAH. KIV SAGE CHAZIR KA AVOD HA ZARA, KE OROT LEVOVIN, KE NEVELOT, KE TREFOT, KE האומר לאשתו ראית עליי כאמא תתכיני פתח ממקום אחר שלא יאכל רוש לא קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך אומר לאשתו קונם שאני משמשך ראי זה בלוי יחדו שבועה שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך אסו ו commence à traduire la première partie de la mesla on a déjà introduit les notions essentielles pour comprendre toute la lachote, je le répète très rapidement. Dans le, le, le, le. Faire un éder, prononcer un vœu, s'interdire une chose, beisur sour c'est exprimer que je vais considérer telle chose comme si c'était kadosh. D'accord C'est pas juste que je m'interdis une chose, mais je m'interdis une chose parce que je vais la considérer comme si elle était kadosh. C'est pas qu'elle devient kadosh, c'est pas que ça devient un corban. C'est-à-dire, si jamais je me prends ce livre, je veux l'offrir au Batamigdash, le sanctifié qui va devenir Kadosh euh, pour le bet c'est devenu la propriété du bet Si je tire profit, je transverse un interdit de mes Ila de la Torah. Prononcer un Eder, ça signifie que je ne vais pas le, rendre, le donner réellement au bet mais je vais me conduire face enfin, à lui comme si qu'il appartenait au bet D'accord Par définition, c'est ça faire un Eder. Ça implique maintenant une notion qu'on a introduit, que il faut nécessairement, quand tu fais un Eder, prononcer un interdit que tu vas comparer à quelque chose qui est kadosh. Entre parenthèses, tu n'es pas obligé d'exprimer que tu vas l'interdire comme quelque chose qui est kadosh, parce que même si tu dis m'interdis j'interdis cette chose-là, alors on va, selon le principe des, des yadot nedarim, que même si tu n'as pas tout dit, on peut compléter ce qui manque. Mais il y a plus grave que quelqu'un qui ne dit pas tout, c'est quelqu'un qui dit tout à l'envers, qui ne dit pas comme il faut. Si toutefois tu vas interdire une chose comme, je vais m'interdire cette viande va être interdite à moi comme, comme de la viande de cheval, la viande de cheval ça se tourne bien, et bien dans ce cas-là tu as interdit cette viande-là comme le cheval, tu as pas le, tu l'as pas rendu kadosh, d'accord Il faut nécessairement l'exprimer par quelque chose que tu peux, euh, que tu peux rendre kadosh, donc ça ne marche pas. C'est le principe de, de la première petite note Mishnah, c'est exactement sur ça. On va énumérer toutes sortes de choses qui ne sont pas interdites à cause de la Gdusha, mais qui sont interdites parce que c'est des choses d'accord. Les mots que j'ai je... on, va, on va déjà commencer à traduire la Mishnah, et puis on complétera ensuite. vélo mutarim. Et quels sont les neder qui sont permis parce qu'ils ne sont pas tralim, ils ne sont, sont pas applicables. Khulin sheochal lecha. Bon là c'est une évidence, euh, d'accord, élémentaire. Ce sera profane ce que, je dois, ce que je vais manger chez toi, genre la nourriture de château, je la considère comme profane. Alors bien évidemment, c'est profane, t'as de manger. D'accord Ouais, pour le moment, c'est clair, c'est vision pour nous dire que tout ce qui va se passer, ça le même principe. Ensuite, « Kibsav khazir, comme la viande de cochon, k'avodazara, comme la viande de avodazara, interdit de tirer profit de la vodazara, ouais, vous savez. » Et ben, malgré tout, a dit que ça, ce sera comme de la viande de avodazara, a pas d'interdit. K'orot le ouvines comme les pots, Dès, Je sais pas comment ça se dit le. ça vient du mot, ça du mot lève. il y avait un usage de, pour faire à la Vodazara, de prendre un animal, de lui enlever toute la partie du cœur, là, comme ça, de le prendre, et d'offrir le cœur en fait. Ouais, Oui, c'est ça. Ils offraient le gueule, j'ai un doute, est-ce qu'ils offraient le cœur à la Vodazara, ou est-ce que offraient la, de la bête, en tout cas. L'animal, la, maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait la Vodazara en retirant son cœur et en l'offrant, eh bien, la viande, elle devient interdite. Tout l'animal tout qui reste, il devient interdit à en tirer profit, même la peau. Parce que c'est de la Tikrovette à Vodazara. C'est de l'offrande de, de, de la Vodazara. il n'a plus à tirer profit. Maintenant, si tu as prononcé un aider en disant que cette chose-là sera interdite à moi comme si c'était la Vodazara, ou encore, qu'elle ce sera comme des cadavres d'animaux qui sont interdits à consommer, qui est très faute. Comme des animaux auxquels on a fait la shrita, mais qui avait un problème qui n'était pas apte à être consommable. Keshkatsim, Kerma sim, comme les vermines, la vermine et les rampants. Kachalata Aaron et Kitourmato. Et même si je considère ce pain va être interdit moi comme la khala du batami, du, pas la hala du la qu'on prélève pour donner aux au koanimes. On l'appelle de Aaron, c'est-à-dire tout, tout ce qui revient à Aaron. Ou encore Kitourmato, c'est comme la trouma qu'on offre au Kohanim. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas de la goucha du Betamildash. Ce sont pas des choses que tu offres au Batamin Ce c'est des choses qui sont imposées de prélever. Et dans ce cas-là, moutar, c'est pour ça que toutes tes comparaisons, ils ne sont pas bons. Tu n'as pas interdit la chose de cette manière-là. D'accord C'est clair le Principe dont je reprends maintenant la généralité, c'est que si tu veux exprimer un éder pour interdire une chose, tu dois nécessairement le comparer avec quelque chose qui est Kadosh avec une à de de Tamidash, de Korban, il y a pas de choses qui sont de toute façon interdites par la Torah. Deuxième partie de la Mishnah. A Omer l'Eishto, même si c'est encore le même principe, mais cette fois-ci, A Omer l'Eishto, celui qui dit à sa femme, il s'est fâché avec elle, il en a marre d'elle, elle le fait, elle s'est mal comportée avec lui, elle n'a pas bien assez de sucre dans son café, par exemple. Et donc il nous dit, « Aretalaï keima tu es comme ma mère !» Non, mais évidemment, je pas le droit d'avoir de, des rapports avec ma mère. Donc, je la compare, ma femme, à ma mère. Je lui dis que tu. Maintenant, on va interdire le, le, le, le, les relations avec toi, comme ce que ma mère, elle m'a interdite. Alors la méchante me dit alors en théorie, vous connaissez la règle, vous avez compris la règle. En théorie, le néder n'est pas actionné, ça ne fonctionne pas. Donc, il peut continuer à entretenir des rapports avec sa femme sans aucun problème, il n'a pas interdit sa femme. Mais malgré tout, Khamim, nous ont fait un décret que Potrinlo, Petach, Mimakom, Acher on va faire semblant qu'il a fait un néder, il va falloir lui faire un pétard, Faire un pétach au néder, vous savez, quelqu'un prononce un néder, alors, et qui veut l'annuler, alors, y va chez le khacham, et on apprendra tout ça, bien évidemment, le khacham, il va trouver des circonstances où il va réussir à, à prouver, à affirmer que dans telle et telle circonstance, tu n'étais pas entier au moment où tu as fait le néder, donc il va permettre le neder. Le néder, a, le khacham, il a la possibilité de lever le néder, et donc là, de, de la même manière aussi, celui qui interdit sa femme en la comparant à sa mère, d'accord, eh bien, il faudra qu'elle aille quand même chez le lui, pour que le qu'elle va lui trouver un pétard à son aider, en lui disant, oui, mais en fait, tu l'as dit quand tu étais à chaud, parce que tu as cru qu'elle n'avait pas mis assez de sucre, mais en fait, tu n'avais pas, qu'elle avait fini le sucrier, qu'il n'y avait plus de sucre dans sucrier, c'est pour ça qu'elle n'a pas mis exactement une cuillère et demie, mais juste une, une cuillère, un quart. D'accord donc, dans toutes ces situations, malgré tout, on va, on va lui trouver un pétard, on va malgré tout faire la mise en scène de lui lever le néder avec le kham, pourquoi ?« Shelo et roshore le pour ne pas qu'il ait la tête légère sur ça, parce qu'il va y avoir un jour, il va dire que, à force de s'énerver avec sa femme, de prononcer des nederim, même s'ils sont mal dit, il va finir un moment par prononcer un Néder bien dit, et il va se dire que j'ai pas besoin de l'annuler, il va en faire des rapports avec sa femme, et il va transgresser l'interdit des nederim. D'accord Deuxième partie de la Mishnah, on va toucher à une autre chose, un autre principe qu'on a introduit, mais d'abord je traduis. Konam yashen, medaber, Je fais le konam si je prononce un neder, d'accord C'est un mot pour dire, un korban, je prononce un korban, un konam, c'est un kinoui nedarim. Che que je veux pas dormir, je fais le neder que je ne veux pas dormir. Je fais un neder que je ne veux, veux pas parler. Je fais le neder que je ne veux pas marcher. Ou encore, à Omer Nisho, celui qui dit à sa femme, « Je fais le que je ne vais pas avoir, je fais le que je ne vais pas avoir, je fais le que je ne vais pas avoir des rapports avec toi. » Eh bien, dans tous ces cas de figure, « Arezé be loyachel devaro », il est interdit par le lave de la Torah, apparemment, pour expliquer que ce n'est pas exact, mais de loyachel devaro, c'est-à-dire que celui, dans la paracha de Matot, la Torah nous dit, c'est ipiv loyachel devaro ». Chaque fois qu'on prononce un eder, on a l'obligation, une mise à terre, d'accomplir ce qu'on a dit, et un lave de transgresser, ce qu'on a dit. Lo Yachal Baro, il ne profanera pas son, sa parole. Si tu as parlé, tu es engagé. Et la Michel me dit, ben, si tu as prononcé tous ces Néderim, là, les quatre, quatre figures, en fait, ouais, ou bien sa femme, dans tous ces cas, il est imposé, et il a un interdit sur lui de de de ne pas transgresser sa parole. En réalité, concrètement, minatoral le Neder pas Pourquoi Parce qu'on a expliqué rappelez là, on vous a dit que faire le néder, c'est considérer une chose, c'est exprimer un interdit, parce que je vais la considérer comme si c'était un objet kadosh. Ça implique nécessairement qu'un néder, tu le prononces en interdisant une chose, mais pas en interdisant une action. Parce qu'il faut que tu aies quelque chose que tu... Si je dis que je fais le néder que je ne vais, euh, vais pas respirer. Qu'est-ce que tu as interdit Qu'est-ce que tu as rendu kadosh Tu peux faire le neder... Que tu ne vas pas profiter de l'oxygène. Alors là, il y a de l'oxygène dans, dans la pièce, et j'ai fait le néder que je ne vais pas profiter de, de l'oxygène. J'ai rendu l'oxygène comme Kadosh. Là, on peut encore entendre qu'il y a un néder. Mais ça que je suis le que je ne vais pas manger, je suis le néder que je ne vais pas dormir, je suis le néder que je ne vais pas avoir des rapports, ou encore euh, je ne vais pas marcher. C'est quoi Tu interdis quoi Qu'est-ce que tu as rendu Kadosh Si tu veux prendre un éder, tu dois interdire tes pieds, que tu ne vas pas marcher, ta bouche que qu'elle ne va pas parler, donc tu as rendu ta bouche Kadosh, que tu vas pas l'utiliser pour parler où tu as rendu tes yeux kadosh que tu ne vas pas les utiliser pour les fermer, pour faire un éder Il faut quand même que le il soit applicable sur un objet, pour dire qu'il y a un interdit. Et donc dans tous ces cas de figure, Minatora, il n'y a pas de neder, D'accord Maintenant, malgré tout, Khabim, ont décrété que tout neder mal prononcé, en jouant ce que tu n'as pas interdit un objet, mais tu as interdit une action, on décrète un interdit, comme le tour, tu as un interdit de l'Uhaldou, moralité. D'accord il y a un point aussi important sur le, la femme, mais peut-être... Non, on va l'introduire déjà dès maintenant. Il y a... Je finis la Mishnah et je reviens dessus, d'accord Après, je continue la Mishnah. Par contre, s'il si a dit, « achen, si Je jure que je ne vais pas dormir, je jure que je ne vais pas parler, je jure que je ne vais pas marcher », alors dans tous ces cas, il est interdit par sa Je vous cest c'est-à-dire si on n'est plus dans les darim, et d'ailleurs, la prochaine Michelin nous mettra bien l'accent sur ça, mais déjà on commence à l'introduire. Le néder, on interdit un objet, la joie on interdit une action. De ce fait, si tu veux t'interdire, tu fais un néder que tu ne vas pas dormir, on a dit que ça n'a pas de sens, il faut que tu fasses un néder sur tes yeux qui ne vont pas se fermer. Et donc tu ne vas pas les fermer pour dormir. Donc tu ne vas pas les utiliser pour dormir, on va dire. Mais par contre, si je prononce un serment, alors un serment, une joie A, alors c'est spécifiquement. Euh, quand tu as interdit une action. Et donc, si tu as dit, je jure que je ne vais pas manger, je jure que je ne vais pas dormir, je ne vais pas parler, alors là, tu es imposé par toi. Je vous vois. Précision importante du Rambam ici. Excusez-moi. Euh, une précision importante de la, de la Gemara, qui est rapportée ici dans le Bartanois, dans le bâme, qui explique que, euh, que euh, il faut nécessairement. Vous savez qu'un homme, il ne peut pas rester trois jours sans dormir, du tout. S'il si reste trois jours sans dormir, sans fermer les yeux du tout, il meurt. D'accord Maintenant, selon ce principe, il y a, euh, lorsqu'il dit que je jure que je ne vais pas dormir, et donc il a imposé par son éder, sa condition qu'il a précisé qu'il ne va pas dormir pendant jusqu'à 3 jours. Par contre. par contre, il a dit que je jure que je ne vais pas dormir pendant 4 jours, alors il a prononcé a priori un néder qui est impossible de réaliser, et de ce fait ça s'appelle un néder de chave et en l'occurrence, le néder n'est pas râle, on le frappe tout de suite, il a transgressé un interdit, dans les Nédarim, on aura peut-être l'occasion de, de le développer un peu plus. Les Nédarim, il y a deux sortes d'interdits de Nédarim. Il y a des Nédarim, des Jevotes. Il y a des Jevotes que tu interdis de faire une action, donc tu es imposé par ta parole. Il y a ce qu'on appelle des de Chaves, que tu as juré en vain pour des bêtises. Ça, c'est un autre interdit. Donc, quelqu'un qui fait le Nédar qui ne va, va pas dormir pendant 4 jours, par qui fait la Jevoix qui va pas dormir pendant 4 jours, eh bien, il fait la de qui ne va pas dormir pendant 4 jours. Le, la chevoie n'a pas d'emprise. Il a quand même transgressé l'interdit de, de jurer le D'accord Désolé, je suis un peu perturbé aujourd'hui. Entre les crampes et les éternuements. Désolé, c'est pas grave. Oh, J'espère que vous avez compris le cours. Il y a un point important que je reviens un petit peu en arrière, qu'on redécouvrira un peu plus dans la prochaine Mishnah, Mais déjà, comme c'est une nouvelle notion, il vaut mieux la, la répéter deux fois, comme ça, euh, avec le temps, ça rentre. Il y a un... Vous savez que je ne peux pas faire un éder, que je vous interdis de manger votre sandwich. Je n'ai pas de possibilité de dire que... Ton sandwich, je te l'interdis à toi. Je peux prendre ton sandwich, je le considère comme pour moi comme un interdit. Ou bien mon sandwich, je peux le considérer comme kadosh pour toi. Mais je peux pas ton sandwich m'interdire sur toi. J'ai pas le droit. J'ai pas de, j'ai pas d'emprise. J'ai pas de, j'ai pas, pas le droit. Pas dans le sens de, j'ai pas de, de, de, de, de c'est pas dans mon pouvoir de le faire, d'interdire une chose qui t'appartient à toi. Selon ce principe, imagine une situation maintenant où. Euh, je suis imposé de vous faire quelque chose de toute façon. En l'occurrence, un mari, il a l'obligation d'entretenir des rapports avec sa femme quand sa femme le réclame, quand elle le désire. Pas le réclame, elle ne peut pas le réclamer, mais quand elle le désire, elle a, le mari a l'obligation, il a, a engagé. Donc ça veut dire quoi Que dans ce cas-là, qu'il va faire un éder d'interdire le tashmich à sa femme. C'est pas possible. Parce qu'il a... Il, si il a imposé... Si j'ai imaginé ma femme, elle a l'obligation de... Euh, de me faire certains travaux, d'accord Dans la Tovar, on a fait une clovat il y a pas longtemps, on a vu qu'une femme a l'occasion de faire certaines choses. Elle ne peut pas dire, euh, je, je, je m'interdis je, je de faire ce qu'elle ce qu doit me faire. Parce qu'elle n'est pas propriétaire de ce qu'elle doit me faire, c'est moi le propriétaire, là. ça m'appartient. J'ai un droit sur elle qu'elle doit faire cette chose-là. Même principe, le mari, il aussi un devoir à en fait, sa femme, il ne peut pas interdire son devoir à sa femme. Alors dans ce cas-là, il va falloir suite à ça. Alors la, la, la Guemarane explique qu'en fait, quand il dit qu'il interdit le tachmish à sa femme, c'est pas qu'il dit qu'il interdit le tachmish à sa femme, mais c'est qu'il interdit. Parce que je peux pas interdire que à ma femme, tu profiteras pas de, pas de moi. Je suis obligé de, de donner ce profit, je peux pas lui interdire le profit. Mais ce que je peux faire, c'est plus vicieux. Je peux m'interdire à moi de profiter d'elle, parce que moi, j'ai pas d'obligation de profiter d'elle. J'ai l'obligation de lui donner un là, là, le profit. Je n'ai pas, le, le, pas aucune, elle a aucun devoir elle de me donner ce profit. Et pas D'accord Et selon ce principe, pour que je puisse interdire le tachemishe avec la femme, il faut que j'interdise en fait que, je veux, je veux, veux, moi je ne veux pas profiter de toi. Je ne peux pas t'interdire toi de profiter de moi, parce que moi je suis obligé de te donner ce profit. Mais, mais je m'interdis le, le profit de toi à moi, de ce fait, maintenant que je ne peux plus tirer profit d'elle, je ne peux plus parce que je l'ai interdite, alors Rami, on dire, tu sais quoi bah, Concrètement, tu as réussi à interdire le rapport de la sorte. Vous avez compris l'idée Oui Je reprends ce que je suis imposé de vous donner, je n'ai pas le droit de l'interdire. Mais ce que je peux faire, c'est d'interdire que quand je vous le donne, moi je tire un profit. Ce, ce profit-là, je peux me l'interdire parce que je ne suis pas imposé de le prendre. Quand je vais m'interdire ce profit, il s'avère que maintenant je ne peux plus accomplir l'action. Et en l'occurrence, eh ben va je vais réussir par là à interdire l'action. D'accord On reprendra ça, mes dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la note. C'est